Toi cher spectateur et bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de films de Noël. Bon je vais arrêter parce que c'est un peu ridicule, on va pas se la face, et tout le monde sait que je ne suis pas le Père Noël. Le Père Noël étant quelqu'un de vieux, quelqu'un qui vit dans un endroit froid, et quelqu'un qui n'est pas forcément fan de cinéma, mais qui a toujours fasciné le monde du cinéma. Euh, comme chaque année, on se retrouve donc pour un épisode spécial Noël. Alors dans cette vidéo, comme à chaque fois il va y avoir des invités, comme à chaque fois ils vont vous parler de cinéma, mais de cinéma en rapport avec cette belle période donc de Noël, où généralement c'est propice à des films assez atypiques, assez particuliers, ou en tout cas liés à une certaine manière de regarder le cinéma. Je ne vais pas vous faire plus attendre, je vais vous montrer les différents invités qu'il va y avoir au cœur de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur leur travail aussi, en vous les présentant de manière plus ou moins succincte, mais surtout en vous donnant envie d'aller découvrir ce qu'ils font de leur côté. A chaque fois, bien évidemment, vous aurez le lien de leur chaîne dans la description ou à la fin de la vidéo si j'arrive à en caler assez parce que c'est un petit peu compliqué maintenant sur YouTube. Mais dans tous les cas, dans la description, vous trouverez les liens de toutes les chaînes de ces youtubeurs que je trouve extra et que je profite tout de suite. J'en remercie bah, chacun d'entre eux d'avoir participé encore une fois à l'exercice. Je crois pas qu'il y ait de personnes qui reviennent pour une nouvelle année, c'est encore des gens nouveaux qui ont décidé de participer, ça me fait énormément plaisir qu'ils soient là. Donc ne perdons pas plus de temps et passons donc à la première vidéo. Luan, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de similitudes en termes de conception du cinéma, en termes d'amour du cinéma, en termes tout simplement de réalisateur, d'acteur, bref, c'est quelqu'un avec qui j'ai... Énormément de choses à partager et avec qui j'ai toujours plaisir à parler de cinéma. Et il a choisi donc de nous parler d'un film qui lui est cher, d'un film donc qui fait partie de cette magnifique période de Noël, mais également, bah, comme souvent avec lui, d'un film qui sort un petit peu du lot et sur lequel, perso, je ne m'attendais pas forcément à le voir le choisir, mais ça me fait plaisir qu'il ait pris ce film-là. Bonjour, c'est Loan. Euh, on se retrouve aujourd'hui chez Valentin, Faire mon grand retour sur YouTube depuis quelques mois d'absence euh, pour vous parler d'un film de Noël et pas spécialement pour plus vous partager un, un souvenir. Je tiens à parler d'un film qui me tient à cœur, qui est mon film préféré parce que en fait je l'ai découvert dans un contexte de Noël. Je me rappelle en fait j'avais 8 ans, c'était le Noël de mes 8 ans et tous les 25 décembre de, de, de, des années qui ont suivi et qui ont précédé. On se retrouvait en famille, moi, mes parents, mon frère et ma grand-mère, euh, pour fêter Noël, un après-midi, ça pouvait être n'importe quel jour, pour manger et regarder un film, découvrir un film qui passait à l'époque à la télé, que ce soit sur M6, TF1, etc. Et ce Noël de mes 8 ans a été précurseur de ce que je suis devenu, ce que j'ai aimé par l'avenir, parce qu'en fait j'ai découvert un film qui non seulement m'a... A changé ma perception des choses mais en plus m'a suivi dans toute ma vie et m'a créé des souvenirs en continu ce film c'est particulièrement ce cinquième élément de Luc Besson qui en plus d'être un film qui est très agréable à regarder à Noël parce que c'est un film sans prise de tête une sorte de conte de fées venant de la tête de Luc Besson et en plus un film qui est non seulement l'apogée de ce qui est devenu son auteur après, c'est-à-dire Luc Besson, qui n'a fait que monter puis faire une chute d'un coup dans, la terme de, de, dans, dans ses thèmes et dans, ses, dans la qualité de ses films. Mais en plus, c'est une œuvre de science-fiction que la France n'arrive plus à reproduire depuis. Et je me souviendrai toujours de ce moment où, à, à mes 8 ans, je suis dans le canapé à côté de ma grand-mère, en train d'être émerveillé devant ce cinquième élément qui avait également émerveillé mes parents à sa sortie, soit un an avant ma naissance, et c'est devenu, et ça l'est encore plus maintenant pour des événements tragiques qui sont arrivés cette année, un film que je, je ne cesserai de revoir à Noël, que ce soit le 25, le 26, le 27, c'est un film que je regarde au moins une fois par an, et c'est souvent cette date-là. C'est maintenant un film qui va devenir compliqué à regarder, et j'espère qu'il va toujours grandir dans mon esprit, et encore plus maintenant. J'aimerais aussi rajouter que c'est un film qui est beaucoup trop décrié, beaucoup trop euh, insulté. Euh, récemment, j'ai vu un article comme quoi qui, qui, qui le qualifie de nanar. Et je répondrai à ceux qui sont censés euh, penser pareil et qui ne l'ont pas revu depuis longtemps. Revoyez-le, revoyez le cinquième élément, faites vous un avis dessus et comparez-le surtout à, aux sorties actuelles des blockbusters modernes, ce genre de... De, de, de grosses productions, tout droit venues d'un studio et non pas d'un auteur, qui sont là pour vous faire réagir et qui vous font réagir, ça fonctionne, ça, ça marche, mais qui n'aborde aucun thème, qui n'apporte aucune vision d'auteur, qui, qui n'apporte aucune notion de cinéma. Et au vu de l'actualité, je pense que vous avez tous un film à citer actuellement qui fait ça. Oui, coucou, Spider-Man. Mais revoir cinquième élément en cette période, à ce moment-là, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et surtout, revoyez-le à Noël. Pensez à vos proches. Pensez à l'amour. Pensez à ce cinquième élément qui est la vie. La vie dans toute sa positivité. Même des fois un petit peu négatif, mais... Surmonter le négatif. Pensez au positif. Faites-vous plaisir. Et si vous ne regardez pas ce film là à Noël, bah en regardez-en un autre. Faites-vous plaisir. Restez avec votre tasse, votre petit thé, votre famille. Profitez de vos proches. Et, Et voilà. Désolé pour la dépression. Désolé pour la dépression. Merci Valentin de m'avoir invité, et joyeux Noël à tous Bisous Mathieu Blom. On ne présente plus Mathieu Blom. Je pense que vous connaissez tous Mathieu Blom, même juste de réputation. Mathieu, c'est quelqu'un qui fait partie des vieux de la vieille de YouTube, c'est quelqu'un dont j'ai toujours apprécié le travail, c'est quelqu'un qui a une manière de travailler, une manière de concevoir le 7ème art, et l'analyse du 7ème art que je trouve assez génial. C'est un essayiste hors pair autour de nombreux sujets, parfois extrêmement complexes, autour du cinéma. Mais c'est quelqu'un qui arrive toujours à parler de celui-ci avec tellement de passion que même si on peut parfois avoir envie de remettre en question ces sujets, eh ben on ne peut pas avoir la sensation qu'il en parle mal. Et clairement, ça se prouve une nouvelle fois lorsqu'il nous parle d'une série, et non pas d'un film, mais d'une série très cinématographique, avec bien évidemment un acteur, ça m'aurait étonné qu'il ne trouve pas le moyen de ne pas en parler cette année. Faut qu'on parle de Merlin It's a lovely story. So... Merlin est une mini-série de 1998 réalisée par Steve Barron, diffusée sur NBC avec Sam Neill, Elena Bonham Carter, Roger Ower, Isabella Rossellini et Martin Short. Et se résume, ni plus ni moins, à une relecture du mythe arthurien observée du point de vue de Merlin, de sa genèse, à ses derniers jours. Donc, Excalibur, le roi Arthur, la quête du Graal, Lancelot du Lac, Guenièvre... Euh, l'arrivée de Mordred, la mort du roi Arthur, euh, la mort de la dame du lac, etc., etc. Pour les gens de ma génération ayant été enfants dans les années 90, Merlin a été un petit événement télévisuel de premier plan, diffusé sur M6 au cours des fêtes de fin d'année, avec de la magie, avec du fantastique, un traitement relativement sérieux de son propos, une bande originale extraordinaire de Trevor Jones, des acteurs de premier plan. Sam Neill était 4 ans après Jurassic Park, une figure reconnaissable du grand public. Les FX étaient ambitieux pour un programme de 3 heures diffusé à la télévision. Bref, tu sens les moyens, la volonté de produire un projet artistico-industriel de qualité, sérieusement, avec des pointures comme Alan Lee en tant qu'illustrateur concepteur, de la direction artistique du film. Il occupera le même poste sur Le Seigneur des Anneaux quelques années plus tard pour le résultat qu'on connaît. Six nominations aux Emmy Awards, quatre aux Golden Globes et pourtant, 23 ans plus tard, que reste-t-il de Merlin Un lointain souvenir d'une jeunesse qui, de jour en jour, s'éloigne inexorablement. Merlin, rarement cité quand on parle d'adaptation d'Heroic Fantasy, a été globalement oublié pour de bonnes comme pour de mauvaises raisons. Le visuel a vieilli, hein, qu'on se le dise, mais plus que ça, le ton et le propos ne sont plus très à jour malgré de jolies teintes mélodramatiques. L'histoire d'amour entre Merlin et Nimue est plutôt belle et donne du sens à l'engagement de l'enchanteur qui est tiraillé entre servir la Grande-Bretagne, donc être un personnage public, et sa volonté de vivre une vie plus paisible, à l'abri des regards, avec la femme qu'il aime. Le souci, c'est que la candeur du projet s'oppose à une vision post-Seigneur des Anneaux plus frontale, plus héroïque que fantaisie. De plus, les plus pointilleux noteront la création de personnages anachroniques passablement antithétiques des légendes d'origine. La reine Mab qui, en créant Merlin, lui retire une aura de mystère quant à son vécu. Ou Frick, son fer-valoir, qui est le sidekick devant tirer le jeune spectateur dans la diégèse du film en l'appâtant avec des idées des représentations évocatrices. Était-ce nécessaire Non, non. Cela nuit il vraiment à l'œuvre Eh ben non, parce que tout ça finalement, ça s'harmonise correctement. Merlin est un film transitoire entre l'héroïque fantasy par le prisme des années 80, Willow, Dark Crystal, Labyrinthe, et celui des années 2000. Sa position de cul dans l'entre-deux-chaises fait qu'il arrive ou bien trop tôt, ou bien trop tard, se faisant incapable de tenir face à des monstres tels que l'Excalibur de John Borman ou les Chevaliers de la Table Ronde de 1953. voire même face à l'ambition d'un Camelot d'Alexandre Astier, que je trouve à titre personnel légèrement surcoté par rapport à ce qu'il exprime, ce qu'il finit par exprimer sur le plan de la linguistique cinématographique pure. Oui, c'est pas faux. Merlin est prisonnier de ce qu'il est. Il mérite d'être redécouvert sans pour autant que l'on crie au génie oublié. C'est une petite mini-série de grande qualité qui ravira les petits comme les grands. Qui, me concernant, restera un beau souvenir de Noël. Tiens, je, entre nous, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Dernièrement, j'ai emmené mon fils à Brocéliande. Brocéliande, c'est juste à côté de chez moi, c'est à deux pas de chez moi. Juste avant ça, on a regardé Merlin hein, pour s'imprégner un petit peu du truc. Et sur le trajet, on a écouté la... la la BO magnifique de Trevor Jones. Et ben, je peux vous dire une chose, c'est quand on est arrivé sur place et qu'on s'est un peu imprégné de, de l'atmosphère, ben, il y avait un truc un tout petit peu plus fantastique dans l'air. Preuve s'il en est que la magie n'est pas complètement morte. Ceux qui ont vu la fin de Merlin comprendront. Anne-Lise, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail. C'est une personne qui arrive à parler de cinéma avec beaucoup de sobriété, avec beaucoup de simplicité, pour toucher le plus de gens possible, tout en ayant un avis très tranché. C'est quelqu'un qui, au travers de son format de vidéo très simple, arrive à développer beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi d'aller vers des sujets un petit peu plus complexes des fois. Et je trouve que le film qu'elle a choisi cette année pour Noël est un choix que je trouve excellent, est un choix que je valide à 200%, et c'est un choix que je vous invite à découvrir. Alors, selon moi, quel est le film à regarder le soir de Noël euh, Je ne vais pas être très très originale pour le coup. Je pense qu'on est nombreux à avoir ce film en tête. Mais c'est un classique que, qui m'a suivi depuis mon enfance. Depuis que je suis toute petite, je regarde ce film quasiment chaque Noël. Et il est euh, évidemment génial c'est bien sûr Maman j'ai raté l'avion et pourquoi je pense que c'est un bon film à regarder le jour de Noël Parce que je me dis que si vous regardez un film le jour de Noël c'est peut-être que vous fêtez Noël tout seul et dans ce cas ben quoi de mieux que de regarder un film sur un gamin qui est lui aussi tout seul mais qui pour le coup s'amuse bien. C'est un film qui donne le sourire qui est plein de tendresse, qui fait appel évidemment à notre enfance, à notre nostalgie je pense que quand on était enfant on s'est tous imaginé 5 minutes être à la place de ce gamin et se dire oh mais moi aussi j'aimerais trop pouvoir faire ce que je veux le temps de quelques jours. En plus Là pour le coup c'est un enfant qui est vraiment badass quand même pour son âge Et quand on était enfant je pense qu'on avait tous envie de lui ressembler à un moment donné Et c'est pour ça que vraiment ce film c'est une petite pépite à revoir chaque année C'est drôle, c'est plein de, de bonnes vibes et il est juste génial En plus je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps et franchement il a pas trop trop mal vieilli hein. Il vieillit plutôt bien, je sais pas si c'est parce que je le regarde chaque année que j'ai cette impression Mais honnêtement je trouve qu'il vieillit plutôt bien Et j'ai regardé la nouvelle version Disney euh... Ne vous infligez pas ça, vraiment ne vous infligez pas ça, c'est gênant, c'est malaisant, c'est pas drôle, c'est assez terrible honnêtement. Donc voilà, si vous cherchez un film à regarder le jour de Noël, Maman j'ai raté l'avion est un très bon choix. Laurent, mon Québécois préféré. Je suis très content de le compter parmi les participants de cette vidéo, parce qu'il devait participer il y a quelques années à un Halloween. Et il avait pas pu parce qu'on s'était mal débrouillé, on avait mal réussi à faire en sorte de juxtaposer nos emplois du temps. Et je suis très content du coup qu'il participe à cette vidéo parce que même si c'est pas forcément la cam de sa chaîne, il a tout de suite sûreté sur le casse dès le moment où je lui ai proposé. C'est quelqu'un dont j'adore le travail, qui a su se renouveler en revenant sur YouTube de manière très régulière et avec des sujets très passionnants. Et le film qu'il a choisi d'évoquer pour la période de Noël est un film que je trouve parfait pour le coup. Salut à tous, salut Valentin, merci pour l'invitation. Alors pour moi, comme pour plusieurs autres d'entre vous, j'imagine, Noël c'est l'occasion de se réunir entre amis ou en famille autour d'un copieux repas avec un bon petit feu dans la cheminée et en s'échangeant plein de cadeaux. Bon, j'avoue que l'année dernière ça a été un petit peu compliqué, on a eu un Noël assez différent. Mais bon, ça n'a pas empêché certaines traditions de perdurer malgré tout. La magie des films de Noël. Il y a toujours des films qu'on regarde chaque année durant la période des fêtes. Maman, j'ai raté l'avion, Le miracle de la 34e rue, Die Hard. Ceux parmi vous qui me connaissent savent très bien que je suis un grand fanatique de films d'horreur. C'est mon genre de prédilection. Et j'ai justement choisi un petit film d'horreur que je regarde tout le temps à cette période de l'année. Black Christmas. Le remake de 2006. Alors attention hein, je, je ne dis rien de mal du film original de Bob Clark, c'est un film classique que j'aime beaucoup, il a posé les genres du slasher, mais il faut pas se voiler la face hein. C'est un film qui a plutôt mal vieilli et qui peut se révéler très chiant par moments. Et oui, je l'ai dit. Et c'est pourquoi j'ai toujours préféré le remake de 2006 réalisé par Glenn Morgan. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui, le soir de Noël, font un échange de cadeaux dans leur sororité. Sauf que quand l'une d'entre elles disparaît mystérieusement, les filles se mettent à recevoir d'étranges coups de téléphone qui annoncent une terrible série de meurtres. Car oui, la maison dans laquelle elles se trouvent appartenait jadis à la famille Lenz. Le jeune Billy avait été enfermé au grenier par sa mère et son beau-père jusqu'au soir de Noël où il a décidé de tous les assassiner. Et des années plus tard, il revient pour perpétuer la tradition. Et là, je vous vois déjà vous dire, mais c'est qui ce con qui vient nous présenter un film tout pourri Parce que oui, cette version de Black Christmas a été grandement descendue par les critiques à sa sortie, et puis, ben moi, franchement, ben je l'aime beaucoup, ce film. Et il serait peut-être temps de le réhabiliter un petit peu. Et puis, j'assume mes goûts, moi, merde. Alors évidemment, ce n'est pas un chef dœuvre hein. Mais qu'est-ce qu'il est fun, ce film. Il y a tous les bons ingrédients du slasher là-dedans. Un tueur déformé, des effets pratiques bien gores et bien explicites qui vous feront passer l'envie de vous empiffrer de biscuits et un humour noir, pas toujours très subtil certes, mais digne du film original. Rajoutez à ça une petite atmosphère de Noël qui a son petit effet, hein, avec la musique de casse Noisette par exemple, qui rend l'ambiance festive et mystérieuse à la fois. La photographie bien colorée, bien chaude, bien vive, qui donne un petit côté convivial au film. Non, ça me rappelle vraiment les réveillons que j'ai passés en famille quand j'étais jeune sans les bains de sang et les meurtres, bien évidemment. Il y a aussi ce petit côté huis clos, hein, car les personnages ne peuvent pas sortir de la maison, étant donné qu'il y a une tempête de neige dehors, et ça accentue cette espèce d'atmosphère anxiogène d'enfermement qui est plutôt bien gérée, j'ai trouvé. Glenn Morgan s'est bien débrouillé à la réalisation, son film est sobre, bien rythmé, il manque jamais d'action, hein, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de point mort. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est peut-être la fin du film qui est un petit peu trop vite expédiée, à mon goût, quoique la fin dans la version non censurée américaine corrige tout ça, on a droit à une fin un petit peu plus poussée. Bref, Black Christmas, c'est un film assez violent et malsain, donc pour un public averti, hein, au scénario complètement perché et tiré par les cheveux, et au personnage complètement cliché des années 80, et il a su me charmer dès le moment où je l'ai découvert. Contrairement au film original, celui-ci se veut plus violent, plus entraînant et surtout plus fun. C'est un film qu'on prend à la légère, sans se prendre la tête. C'est pour moi un feel-good movie horrifique des fêtes. Avec des sujets crus comme le voyeurisme, le cannibalisme et l'inceste. Parfait pour Noël, quoi. En tout cas, je suis sûr que les fans de films d'horreur y trouveront leur compte. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et à chaque année, à l'approche de Noël, je m'installe confortablement dans mon fauteuil en pyjama avec un petit chocolat chaud et je regarde Black Christmas. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël, chers spectateurs, et une très bonne année 2022. Clément. Clément, c'est quelqu'un que j'ai découvert un peu sur le tard, euh, où je trouvais que sur sa chaîne YouTube, il y avait une vraie passion pour le cinéma, mais que par son format de critique classique, il avait du mal à pleinement se satisfaire. On sentait qu'il voulait réussir à parler de cinéma avec passion, mais que le format n'était pas forcément adéquat pour réussir à évoquer ça. Et puis, il y a eu le premier confinement, et à partir du premier confinement, je trouve que Clément a eu la géniale idée de trouver un bon concept. Et à partir de là, je suis devenu fan de sa chaîne. Mais réellement fan, parce que je trouve qu'il arrive à beaucoup plus facilement parler de cinéma, à en parler avec beaucoup plus de spontanéité et surtout à mettre en avant un métier que sur YouTube on ne met pas assez en avant, le métier de doubleur. Et je vous invite à découvrir les nombreuses interviews qu'il a fait, c'est passionnant. Et en tout cas, le film qu'il a choisi d'évoquer pour la période de Noël, c'est un film qui est un choix risqué, parce que je pense que beaucoup de gens ne vont pas adhérer forcément à son choix, mais c'est un choix que je trouve tellement logique et tellement parfait, et en plus il touche un réalisateur qui est un peu un de mes chouchous, donc je ne peux que valider son choix. Hey Hey Hey Salut à tous, ici Clément de la chaîne Le Ciné Je remercie chaleureusement Valentin de la chaîne LCDC de me permettre de vous parler de mon film de Noël préféré. Et j'ai bien entendu choisi Le Pôle Express de Robert Zemeckis. Et petite parenthèse, veuillez pardonner mon phrasé quelque peu différent. je suis actuellement euh, enrhumé. Voilà. Et bien, Le Pôle Express raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, le soir de Noël, reçoit la visite d'un train qui part en direction du Pôle Nord. Et en plus d'être un divertissement riche d'aventures pour le jeune public, ce long-métrage est également un film qui traite de thématiques comme le temps qui passe, comme le fait de devenir adulte, et de perdre toute notion de magie parce qu'on devient forcément un petit peu plus rationnel et un petit peu moins innocent. Le Pôle Express est une quête vers la croyance, vers l'enfance et l'innocence qu'on ne doit jamais perdre. Robert Zemeckis peint un tableau où tous ses précédents longs métrages s'entrecroisent. L'aventure comme dans la poursuite du diamant vert, le train comme dans Retour vers le futur 3, les fantômes comme dans Apparence, la solitude comme dans Seul au monde et l'insouciance comme dans Forrest Gump. Et malgré quelques effets spéciaux vieillissants, je vous l'accorde, le Pôle Express de Robert Zemeckis est un très grand film de Noël et même un des plus grands films de son cinéaste multi-récompensé, le Pôle Express est réalisé en motion capture. Tom Hanks signe sa troisième collaboration avec Zemeckis et joue dans ce film plusieurs personnages allant du protagoniste principal en passant par le chef de train jusqu'au Père Noël. Anecdote, lors d'une courte scène, on peut y voir apparaître une marionnette à l'effigie d'Ebenezer Scrooge, le personnage du livre de Charles Dickens. Petit clin d'œil important de citer car Robert Zemeckis adaptera l'histoire de Scrooge quelques années plus tard avec la même technique visuelle que le Pôle Express. Et si vous êtes friand d'aventures, de voyage et de magie, le Pôle Express de Robert Zemeckis est un chef dœuvre d'animation HM d'œuvres tout court à voir en famille pour ses fêtes de fin d'année. Voilà. Ce cher Johnny de la chaîne Réservoir Vlog. Johnny c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsqu'il y a eu la rencontre entre abonnés organisée à Montpellier. C'est un mec que je trouve particulièrement intéressant. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans qu'il arrive à trouver des formats qui je trouve sont passionnants en termes de contenu, en termes de forme, en termes d'aspect. Il arrive à aborder des sujets avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de puissance, je trouve, mine de rien. Et le film qu'il a choisi d'évoquer est un film qui je trouve si parfaitement au contexte, parce que c'est un film qui est sorti maintenant il y a deux ans je crois sur Netflix, et c'est un choix que je ne peux que valider. En cette belle période de Noël, je vais vous parler de Klaus, le premier film d'animation estampillé Netflix. Le film va réinventer la légende du Père Noël à travers ce, ce vieux bûcheron qui est Klaus, mais aussi j'espère, une espèce de, de gosse de riche qui va apprendre le, la dure réalité de la vie en étant envoyé dans, dans ce village abandonné, ravagé par l'individualisme et la pauvreté. Le récit va offrir un tout nouveau point de vue à cette histoire universelle qu'on qu connaît toutes et tous. De, de, du Père Noël qui, qui distribue ses cadeaux. Il va donner des réponses à des questions qu'on se pose nous depuis tout petit, jusqu'à même offrir une fin ouverte qui m'a personnellement bouleversé. Parce qu'on a affaire à une histoire tout aussi mélancolique que féerique porté par un superbe trio de personnages. Le film prône des valeurs que je défends, et en plus jouit d'une magnifique animation. Il aura fallu 3 années pour finaliser cette animation 2D. Et s'il a fallu autant de temps, c'est parce que tout simplement, c'est animé à la main. C'est un véritable travail d'orfèvre qui est au service d'un film magnifique et d'une photographie qui l'est tout autant. Ce film est la preuve que l'animation européenne n'a rien à envier à l'animation américaine. Et Netflix a ses défauts, je suis d'accord, mais grâce à eux, on a la possibilité de voir ce genre de film. Parce que malheureusement aujourd'hui, un projet comme ça au cinéma, ça n'aboutit plus. C'est un film qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer, c'est un film qui va parler au plus petit comme au plus grand. Donc n'hésitez pas, car s'il y a bien un film à découvrir en cette période de fête, c'est bien celui-ci. Elwina, c'est quelqu'un dont j'ai découvert le travail cette année. Un peu par hasard, je dois avouer, parce que si je ne me plante pas, soit elle a commenté un post de Megamax, soit on a commencé à se suivre mutuellement sur Twitter. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dont j'ai découvert le travail, et forcément, vu les sujets qu'elle évoquait, sachant que c'est en grande partie du cinéma d'horreur ou quelque chose orienté autour du genre, bah, je ne pouvais que adhérer à son travail sur YouTube. Et j'ai découvert une youtubeuse qui arrivait à parler de cinéma avec beaucoup de sincérité, mais pas que Elle fait beaucoup de choses sur sa chaîne, et elle a notamment commencé un excellent calendrier de l'avance spécial Noël qu'elle a débuté au début de décembre, et qui est très très bon, je vous invite à aller regarder les nombreuses vidéos qu'elle a fait. Et du coup, elle a choisi un film pour Noël. Oui, je sais, encore une fois, je demande à quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans le cinéma de genre d'aller chercher un film pour Noël, c'est un peu bizarre. Mais son choix est plutôt intelligent, et je le trouve même assez surprenant. Bonsoir tout le monde, et bonsoir les chroniques du cinéphile. Et surtout, merci de m'avoir convié. À la base, je voulais vous parler d'un de mes films d'horreur de Noël préférés, puis je me suis ravisé j'ai décidé de vous parler tout simplement de mon film de Noël préféré. Donc commencez à ranger vos masques et vos tronçonneuses, parce que ce soir, je vous parle de La Course aux Jouets. Oui, je sais, vous ne vous y attendez pas, moi qui passe ma vie à parler d'horreur. Et pourtant. Donc La Course aux Jouets, réalisée par Brian Levent en 1996, avec le grand... Le fabuleux, l'incroyable Arnold Schwarzenegger, dans le rôle principal. Et vous allez également y retrouver Anakin Skywalker. Enfin, Jack Lloyd. La veille de Noël, un père un peu trop occupé par son travail, oublie de commander le cadeau de son fils Jamie. Le cadeau en question est une grande figurine articulée de Turboman. Et forcément, il est en rupture de stock puisque c'est le jouet du moment. Le matin de Noël, Schwarzy va partir à la recherche de Sarah Connor. Non, non, non, pardon. Euh... Je me suis trompé de fil. Le matin de Noël, Shorty part à la recherche du jouet tant désiré, mais impossible de le trouver. Et puisqu'on parle d'un film de Noël, attendez-vous à des péripéties marrantes et touchantes. Mais alors, pourquoi j'adore ce film Eh bah bien, déjà parce que Arnold Schwarzenegger était vraiment l'un de mes acteurs préférés quand j'étais petite. Ensuite, parce que je trouve que tout l'univers autour de Turboman est plutôt bien travaillé. Que ce soit les goodies à foison, les figurines, les accessoires, les personnages secondaires, les céréales, émissions télé et compagnie, ça vous rappelle pas un peu toute cette hype qu'il y avait autour de Batman quand nous-mêmes on était petits En tout cas, moi si, et du coup j'ai énormément d'empathie envers le petit génie parce que... Euh, moi aussi à son âge, hein, quand je voulais absolument un cadeau, euh, et que j'étais sage toute l'année, il me le fallait. Après, le film est truffé de moments comiques, et de bonnes punchlines, mais surtout, le meilleur moment, le meilleur du meilleur, c'est la fin vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un spoil, mais ma scène préférée dans ce film, c'est sûrement celle de la grande parade de Noël. Cette gigantesque parade est incroyable et cette scène me met les larmes aux yeux à chaque fois. Des larmes de joie, hein Non, parce que je trouve que c'est juste magnifique. Tous ces gens réunis pour voir leurs idoles réelles ou fictives, il y a de la joie, il y a de la fête et surtout il n'y a pas de masque. En bref, le film est une très bonne comédie familiale qui est, selon moi, un peu sous-cotée et qui mérite qu'on y accorde plus d'attention. J'ai découvert ce film étant toute petite, et c'est le film que je regarde chaque année, la veille de Noël, ou du moins durant le mois de décembre, parce que ben, j'y suis attachée, tout simplement. Encore merci à vous pour ce soir, et un joyeux Noël, et de bonnes fêtes, et tout ce que vous voulez, à tous. Et bien voilà J'espère que cette petite vidéo de Noël vous aura plu. Euh, je vous invite encore une fois à aller suivre ces nombreux youtubeurs, tous très talentueux, tous très intéressants et tous assez géniaux. Encore une fois, j'en profite. Je les remercie d'avoir participé à cette vidéo. J'en profite également pour vous souhaiter un joyeux Noël, parce que mine de rien, au moment où sort cette vidéo, eh ben, nous sommes à la veille de Noël et je pense que vous êtes tous réunis en famille. Si vous êtes sur cette vidéo, J'espère que vous êtes dans votre lit et que vous vous apprêtez à aller dormir, parce que sinon, si vous êtes en famille et que vous regardez cette vidéo, je ne pas bien, allez profiter de votre famille. Franchement, vu le Noël qu'on a eu l'année dernière, profitez bien de celui-là, et profitez bien aussi de ceux qui suivront. Et bah, d'ici là, je vais vous dire de regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films, et on se retrouvera l'année prochaine à Noël, pour parler de films en rapport avec Noël, bien évidemment. Joyeux Noël à tous Je ne reviens pas d'avoir acheté un costume de Père Noël et qui serve uniquement pour la période de Noël. Mais bon, tant en profiter, on va l'enfiler et on va aller se balader comme ça dans la rue.